Chez Google, l'innovation fait partie de notre ADN. Il n'y a pas, par exemple, de direction de l'innovation. Chaque salarié est invité à innover au quotidien par beaucoup d'autonomie et beaucoup de prise d'initiative et les, euh, les mots-clés euh, de l'innovation chez Google sont déjà la transparence, euh, l'information circule, par exemple notre PDG euh, nous partage tous les ans la stratégie de l'entreprise, nous fait une revue tous les trimestres de sa stratégie pour savoir où nous en sommes, vers quelle direction nous devons aller. Nous avons les euh, TJIF, les réunions hebdomadaires dans lesquelles on nous partage des nouveautés produits, on nous fait des démonstrations produits. Le, le deuxième euh, mot d'ordre est euh, l'ouverture, nous utilisons euh, de nombreux outils euh, d'open source, à destination de développeurs, des créateurs. Par exemple, je prends l'idée d'Android qui est un, un outil, un outil de, une plateforme mobile qui est ouverte à tous les développeurs. Et euh, le troisième euh, point essentiel, c'est euh, le partage. Euh, nous, nous utilisons des outils collaboratifs de partage, par exemple euh, de, des, sur Google Drive, nous pouvons partager euh, des outils entre les collaborateurs. Nos agendas sont ouverts par défaut, euh, ce qui permet évidemment un partage d'informations euh, très important. Donc euh, en, en guise de conclusion, euh, l'innovation fait vraiment partie de notre culture et notre culture est une culture d'innovation.